Bonjour à toi, cher spectateur. Don't worry, darling, d'Olivia Wilde. J'avais beaucoup aimé la première réalisation d'Olivia Wilde. C'est également une actrice que je trouve être extrêmement talentueuse. Donc, l'idée d'une deuxième réalisation, en forme un peu de grosse production tout de même, avec un casting assez audacieux dans son genre, et une thématique qui joue sur le mystère à fond, il n'en faut pas plus pour que j'ai très envie de voir ce que ça peut donner. Le résumé, pour faire simple, à Victory, tout le monde semble heureux et chacun y trouve son compte au cœur d'une vallée luxuriante où les maisons se ressemblent et où les couples se complètent. Alice et Jack vivent là-bas dans ce qui semble être un havre de paix. Alors, c'est bien. C'est bon de placer ça comme ça. C'est bien. Mais je m'attendais à mieux. <rire> ça me saoule un peu parce que réellement, je m'attendais pas non plus à un chef-d'oeuvre, mais je m'attendais vraiment à un film qui soit beaucoup plus haletant et palpitant, et même si j'ai trouvé ma dose de mystère et de tension, je ne trouve pas que le film soit si explosif que ça. Et ça me dérange un peu, parce que je pense profondément qu'on aurait pu être sur un moment de cinéma qui réussisse à nous embarquer dans quelque chose qui soit tout autant sous tension que vraiment mystérieux. Parce que le mystère est là, mais au bout d'un moment le mystère devient très artificiel. Et même si je trouve qu'Oliver Wilde arrive vraiment à maîtriser un travail du rythme et de l'intensité qui parvient à monter en crescendo au fur et à mesure que le film avance, je ne trouve pas qu'elle fasse en sorte que le mystère soit réellement l'élément central qui drive le, le tout, que ce soit l'écriture ou la mise en scène. Et je trouve ça un peu dommage mine de rien, parce qu'on est vraiment sur le type de long métrage où on devrait constamment se poser des questions et se demander ce qui se passe. Et la comparaison avec, en un sens, euh, Get Out était évidente. Elle reste évidente même durant au moins 40 bonnes minutes de film. Et après, on a la sensation que le mystère n'a plus vraiment lieu d'être, qu'il n'y a plus vraiment assez de révélations pour tenir le tout. Et même si je trouve la fin intéressante, je trouve qu'elle est très limitée en termes d'interprétation et de symbolisme. Comme vous le savez certainement, j'adore les concepts. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de plus pour tenir le tout, et pas uniquement une bonne idée qui rapidement montre des signes de faiblesse dès qu'il faut mettre en place des personnages ou développer d'une certaine manière les situations qui s'étalent devant nous. Olivia Wilde nous offre un thriller labyrinthique qui se tient assez bien durant une grande majorité de son concept, mais qui ne tient pas forcément toutes les promesses que l'on aurait pu attendre d'une telle idée, offrant un film intense et sous tension de son début à sa fin, mais dont les ficelles dramatiques et narratifs sont parfois tellement tendues qu'elles commencent à faire un peu de bruit et à se montrer. En termes d'écriture, donc, on est basé sur une histoire écrite par Carré et Shane Van Dyck avec l'aide donc de Cathy Silberman, qui est l'auteur du scénario qui sert de base pour l'ensemble du film. Le scénar est vraiment conçu comme un jeu constant entre ce que attend le spectateur et ce qui a lieu d'être. Ce qui est une base plutôt bien conçue, on va dire, pour un film jouant sur le mystère et l'attention. Là-dessus, c'est indéniable. Mais je trouve que ce scénario, sans spoiler, me rappelle un autre film qui est sorti il y a un an, deux ans à peine un Truc comme ça je pense que quand vous verrez le film, vous comprendrez ce que je veux dire. Je n'ai pas envie de vous le dire parce que si je vous le dis, je vous spoil. Donc ça serait vraiment inutile. Mais il m'a un peu rappelé ça. Donc je trouve qu'il y a quand même, même si la base est très intéressante, un vrai manque d'originalité en fait dans le background qui entoure l'ensemble du film. Parce qu'il y a une ambiance, il y a un caractère, il y a une manière de gérer les personnages, de construire un espèce de tout qui fasse qu'on se rende rapidement compte que le mystère est là qu'il est présent dans cette société et que clairement il ne peut pas en sortir, et que ce personnage principal, qui a un nom plus d'évocateur à partir du moment où ton héroïne s'appelle Alice et que tu la plonges dans un monde mystérieux où plein de gens lui disent « c'est un mystère, il y a quelque chose qui ne va pas... »« voilà, euh, je veux dire Alice qui tombe dans le trou de terrier, <rire> au bout d'un moment il va falloir arrêter de faire ce genre de métaphore » parce que c'est trop criard et en fait, ça symbolise très bien ce qu'a fait Cathy Silberman dans son écriture. Elle fait un truc très criard, donc ça fonctionne indéniablement. Mais je pense pas que l'écriture soit le véritable point fort en fait d'un film où il manque clairement une bonne dose de... Bah, finalement d'originalité. Parce que si le concept est original, le film ne l'est pas tant que ça. Silverman propose une lecture assez juste du genre, mais comme évoqué avant, très limitée dans son interprétation, car hormis quelques scènes où l'on pourra se dire qu'une seconde lecture peut être utile, on ne trouvera que rarement d'instants où l'ensemble mérite un second visionnage pour être totalement cerné. L'énigmatisme de la situation de base laisse souvent place à un suspense un peu grossier qui marche durant certaines scènes mais ne parvient jamais à pleinement porter l'ensemble laissant souvent en bouche ce fameux goût d'inachevé qui est pourtant peu présent généralement dans les projets à concept mais qui ici ne pardonne pas et donne la sensation que tout cela aurait pu être plus subtil. En termes de mise en scène, bah, c'est là, si vous voulez, qu'on a l'essence même de la réussite de ce film. Olivia Wilde est une bonne metteur en scène, une très bonne metteur en scène, quelqu'un qui est capable de jouer sur un travail de l'esthétique, qui soit aussi léché que finalement la symbolique qu'elle a envie de mettre en perspective. Et je trouve que là-dessus, le film joue avec beaucoup d'éléments, que ce soit ces espèces de, de rêves ou de cauchemars surréalistes, mix de, de, de vieilles féeries cinématographiques des années 20 ou 30... Où, qui a tendance parfois à se mêler à quelque chose de, de très expérimental, de, de, de très visuel et de graphique. Enfin, C'est très intelligent, je trouve, la manière qu'elle a de concevoir son film. Après, on ne va pas se mentir, même si je vais vraiment l'adouber et que je trouve qu'elle a un style qui est magnifique, le style a un poil tendance à se répéter et à refaire un peu les mêmes gimmicks. Mais il y a une identité et je ne peux que saluer cette créativité qui est évidente, présente et qui englobe l'ensemble du film et lui donne ce caractère si particulier, cette, cette fraîcheur, cette spontanéité qui fait qu'on a la sensation de voir un film qui cherche à faire quelque chose de neuf, avec peut-être, comme je l'évoquais avant, un scénario... Euh, cousu un peu de fil blanc ou en tout cas s'il n'est pas cousu de fil blanc qui manque d'originalité par rapport à son concept mais là dessus on ne peut pas reprocher à Wilde de ne pas avoir de l'originalité elle en a, elle en regorge mais à chaque seconde c'est vraiment intelligent il y a un travail du montage que je trouve aussi très juste il y a notamment une scène de danse à un moment avec le personnage de Jack qui est très très bien foutu et mise en parallèle avec Alice je trouve cette séquence magnifique et pour moi elle symbolise très bien à quel point Olivia Wilde est capable de faire de l'esthétique mais aussi euh, de la vraie réalisation pure et dure Wilde est une cinéaste qui comprend de son image sur le spectateur et qui parvient avec beaucoup de justesse et de sensibilité à laisser une bonne présence à l'écran à sa tension pour que le spectateur ressente ce qui porte les protagonistes et ainsi laisse la place nécessaire pour parfaitement évoluer face à nous. Esthétique et symbolique de l'enfermement habite l'image de la cinéaste, une un à foison de miroirs, de reflets, composant un cadre où si l'on se sent pourtant libre dans cette immense vallée, on ne peut s'empêcher de ressentir l'enfermement de notre héroïne et ainsi d'encore plus s'attacher à son besoin compulsif de cerner ce qui se passe et comment cela se passe. En termes de casting, celui-ci est bon. Vraiment indéniablement bon. Olivia Wilde s'est donné un petit rôle. Au vu de la tournure que prend le rôle, j'aurais presque tendance à dire que c'est un rôle qui se voudrait presque méta. C'est ma suggestion, vous en ferez ce que vous voulez une fois que vous aurez vu le film. Après au niveau du casting secondaire, Chris Pine est hyper charismatique. Mais en même temps je n'en attendais pas moins de la part de Chris Pine. Harry Styles est très bon et démontre vraiment que, au delà d'être de... devenu un artiste solo particulièrement talentueux, c'est un très bon acteur. Euh, après dans les rôles plus tertiaires, on peut parler de Gema Chan, on peut parler de Sidney Chandler, de Kate Berland, de Nick Crowell, de Timothy Simons, de Douglas Smith, de Dita Ventis qui fait un caméo en tant que Dita Ventis, on peut le dire, elle ne fait pas grand chose de plus. Euh, et après il y a cette actrice centrale. Alors, cette actrice centrale, moi je ne fais que l'aimer de plus en plus à chaque interprétation peut-être Black Widow, où je trouve qu'elle a un rôle qui est quasi inutile, mais sinon, c'est une actrice plus que talentueuse qui le démontre encore une fois très bien ici. Florence Pugh est une actrice talentueuse qui ici délivre une prestation habitée de cette jeune femme en portant avec elle une sensibilité et une intensité à fleur de peau qui domine l'ensemble du casting. Au bout du compte, Don't Worry Darling, c'est une déception dans une petite mesure. Je m'attendais peut-être à plus. Pour autant, je suis convaincu par le film. Je trouve qu'il est bien foutu, qu'il a une vraie tension, qu'il a une intensité qui monte crescendo jusqu'à cette fin. Je trouve qu'il est porté par d'excellents acteurs. Il se cache peut-être un petit peu derrière un faux concept original qui finalement montre ses faiblesses assez rapidement, renforcé par une mise en scène par contre qui, elle, lui donne de l'esthétique, du graphisme et de la puissance. Donc tout de même, « Don't worry, darling » d'Olivia Wilde, bah, j'ai envie de vous dire, allez-y, vous avez passé un bon moment. Mais ne vous attendez pas à tout ce qu'on n'arrête pas de citer, genre Get Out ou plein d'autres films. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le but du film, mais c'est bien foutu pour ce que c'est. Donc je pense que vous passerez un bon moment devant. vent. A plus